Bonjour et bienvenue au cabinet MP. Mon nom est Aimé Kone. Je suis le responsable marketing du cabinet MP. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez digitaliser votre marketing. Dans une précédente vidéo, je vais vous ai expliqué les raisons pour lesquelles vous devez digitaliser votre marketing. Dans celle-ci, je vais vous apprendre concrètement comment vous devez digitaliser votre marketing. Si vous nous découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos que nous faisons régulièrement pour vous aider dans votre marketing, obtenir plus de clients et augmenter vos ventes. Comment est-ce que vous devez procéder concrètement pour digitaliser votre marketing? D'abord, c'est quoi la digitalisation? La digitalisation, c'est le fait d'utiliser les outils digitaux pour faire quelque chose. En marketing, ça sera le fait d'utiliser les outils digitaux pour établir votre marketing, pour avoir un bon impact. Donc, c'est ça, digitaliser. Comment vous allez procéder maintenant pour digitaliser votre marketing? D'abord, pour digitaliser votre marketing, il faut avoir établi votre marketing au préalable sans digitalisation, c'est-à-dire hors ligne. Voilà, sans les outils digitaux. Il faudrait que vous puissiez savoir déjà qu'est-ce que vous allez faire à chaque étape concrètement de votre marketing. Depuis l'acquisition du client, depuis l'attraction du client, la proposition de l'offre, la vente, euh, boucler la vente et tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire comme étape, action concrète jusqu'à la fin Quand vous savez ça, à ce moment-là que vous pouvez commencer à digitaliser. Alors, pour digitaliser votre marketing, vous allez suivre trois étapes simples. La première étape, c'est d'établir d'abord votre stratégie marketing sans digitalisation. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas la digitalisation qui va vendre pour vous. Mais la digitalisation est juste l'élément qui va amplifier vos résultats qui va avoir plus d'impact sur vos actions pour pouvoir avoir beaucoup plus de résultats donc vous allez d'abord établir votre stratégie marketing qu'est ce que vous faites depuis l'attraction, la proposition de l'offre jusqu'à l'acquisition du client concrètement quand vous savez ça la deuxième étape c'est de voir parmi toutes les étapes de votre vente de votre marketing quels sont les outils que je peux utiliser pour effectuer des tâches donc exemple concret la première étape de la vente c'est l'annonce de vos produits de trouver des clients etc etc qu'est ce que vous pouvez faire pour digitaliser ça vous pouvez utiliser la publicité google ads facebook ads tout ça c'est la digitalisation donc, à cette étape de la vente, c'est-à-dire le fait d'attirer les prospects, vous pouvez utiliser la publicité Facebook. Deuxième étape, la proposition de l'offre. Par exemple, vous pouvez utiliser l'emailing pour proposer votre offre à des milliers de prospects. Par exemple, dans notre base de données, on a au moins 23 000 personnes qui reçoivent nos emails. Donc, si on veut proposer notre offre, on utilise l'outil SG répondeur pour pouvoir envoyer notre offre à ses clients-là. Et la troisième étape, c'est de boucler la vente. Ce qu'on fait, c'est par appel avec le téléphone, par WhatsApp pour ceux qui sont à l'extérieur du pays et on boucle notre vente. Donc, vous avez compris, après la première étape, établir votre stratégie d'attraction. Deuxième étape, voir chaque partie de mon marketing. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme outil digital pour amplifier mon action? Et troisième étape, maintenant, boucler la vente et puis livrer mon produit. Donc, c'est simple. Maintenant, si vous n'essayez pas faire une stratégie, marketing, un plan marketing, etc., etc., il y a une vidéo précédente que j'ai effectuée que vous pouvez voir en cliquant sur et le lien qui s'affiche juste au-dessus de cette vidéo. Vous allez pouvoir voir cette vidéo-là pour établir votre stratégie marketing. Si vous ne savez pas aussi les raisons, vous voulez bien vous motiver pour digitaliser votre marketing, je vous invite aussi à regarder notre vidéo précédente sur la digitalisation dont le lien aussi s'affiche en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc, je termine cette vidéo en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que si vous voulez vous former en marketing, nous vous offrons les stratégies nécessaires pour augmenter votre vente, cette Trois volumes de livres en marketing. Vous pouvez télécharger dans le lien ci-dessous. Vous pouvez vous abonner aussi à notre page pour ne pas rater les prochaines vidéos qu'on va publier en marketing et tout ça. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.